Salut mes amours, j'espère que vous portez bien, moi je porte à merveille mes amours, donc on va rentrer directement dans notre tutoriel Donc comme vous voyez là, j'ai reçu des mèches de chez Julia Hair, ce sont des Malaysian Curl de longueur 22, une longueur 24 et une longueur 26 Et une frontale de longueur 20 mes amours, voilà, mais elles sont vraiment vraiment soft, très très doux, voici la frontale a été bien fait bien fait donc je vais faire une perruque et on s'attrape pour styler la perruque